Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser un lecteur multimédia libre et gratuit qui s'appelle VLC. Ce lecteur multimédia, nous allons d'abord l'installer sur votre ordinateur. Il existe aussi une version pour les tablettes, mais cette version est à moins de fonctionnalités que la version pour les ordinateurs. Donc la première chose à faire, c'est d'installer le logiciel. Vous allez dans votre moteur de recherche préféré, vous tapez VLC. VLC. Vous recherchez le site officiel de VLC qui s'appelle videolan.org et tout de suite il va vous proposer de télécharger la version qui correspond à votre système d'exploitation. Dans mon cas ici c'est Ubuntu, mais si je clique sur Autre système, vous verrez toutes les versions disponibles pour installer VLC une fois que le téléchargement terminé sur votre, sur votre ordinateur il suffira de cliquer sur euh, l'exécutable le logiciel s'installera automatiquement sur votre système sur votre ordinateur une fois que le VLC est installé vous allez pouvoir l'ouvrir et aller euh, chercher une vidéo sur euh, votre ordinateur euh, pour la lire donc là je vais euh, chercher dans mon dossier vidéo j'ai une, une vidéo euh, que je vais lancer donc là en bas je, je sélectionne ma vidéo je lance la vidéo en double cliquant c'est beaucoup plus rapide la vidéo se lance donc euh, ici j'ai un bouton euh, pause marche je peux revenir au, au début de la de la vidéo suivante qui est dans la liste de, de, ma, de mes vidéos. Je peux arrêter la vidéo, resélectionner euh, la vidéo qui m'intéresse. Je vais pouvoir euh, mettre en plein écran, afficher la liste de lecture, retourner à ma vidéo, régler le son. Changer le temps qui reste aussi euh, depuis le début, c'est le temps total par rapport au temps restant. Le temps total étant 2 minutes 20, il me reste 1 minute 51 jusqu'à la fin. Nous venons donc de voir euh, l'utilisation de VLC pour lire des, euh, des vidéos sur votre ordinateur.